Les amis, Noël approche à grands pas. Vous ne savez toujours pas quoi offrir à quelqu'un qui vous est cher ou vous ne savez toujours pas quoi demander. Comme chaque année, je vais vous proposer plusieurs sélections de produits de Noël en fonction des thèmes. Aujourd'hui, on va parler de mon top 5 produits tech haut de gamme à offrir à Noël ou à demander. Les produits de cette sélection sont des produits que j'ai ou que j'aimerais avoir. Mon top 5 des produits tech haut de gamme, c'est parti vous allez vite le comprendre, pour moi les produits parfaits à offrir sont des produits tech faciles à utiliser. On n'est pas tous aficionados de high tech surtout lorsque vous allez offrir à quelqu'un de votre famille, je sais pas à votre père, votre cousin, votre frère, votre soeur, il faut en fonction de son affinité à la tech que ce soit simple et surtout que leur application ou leur interface donne envie de les utiliser. En numéro 5, on va parler d'une enceinte portable. Oui, une enceinte portable que j'ai testée sur ma chaîne qui appartient à la marque Sonos, c'est bien entendu la Sonos ROM. Cette enceinte portable est sortie cette année, elle se positionne dans le haut de gamme des enceintes portables car elle est vendue au prix de 179 euros on a derrière cette enceinte tout le savoir-faire de sonos qui va nous permettre d'avoir une véritable enceinte baroudeuse facile à démarrer facile à contrôler bref facile à utiliser vous le savez moi je suis full équipé sonos chez moi parce que c'est un petit peu comme le apple pour moi de l'audio il y a toujours meilleur au niveau qualité sonore mais au niveau user friendly c'est le top du top vous pouvez acheter cette enceinte à votre père ou à votre grand père il arrivera à s'en servir je vous je à aller regarder mon test pour en savoir un petit peu plus sur cet enceinte Je vous mettrai certainement le lien en description Parlons maintenant du numéro 4 de mon classement le numéro 4 de mon classement est le produit de référence à offrir pour quelqu'un qui souhaite en 2022 prendre des bonnes résolutions et se remettre en forme. C'est bien entendu une balance connectée. Moi-même je suis conscient que en fonction des aléas de la vie, de notre santé ou autre, des fois il est difficile de se remettre en forme et de se motiver. C'est pourquoi une balance connectée comme la Withings Body Cardio va vous permettre d'avoir tout un suivi sur la longueur à la fois de votre poids. Mais le poids ne veut pas tout dire. Car au-delà de votre poids, elle va vous permettre de surveiller votre composition corporelle, pourcentage de masse graisseuse, pourcentage de masse musculaire, ossature, pourcentage d'eau. Et au-delà de ça, elle va vous permettre aussi de surveiller votre santé cardiovasculaire. À vous ou à la personne à qui vous voulez l'offrir. En plus, si vous voulez offrir cette balance à quelqu'un de votre foyer, vous pourrez aussi l'utiliser car elle est multi-utilisateur, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 8 utilisateurs dedans. Oui, c'est la balance parfaite pour un foyer. Elle permettra même de faire le suivi d'une grossesse ou encore elle aura un mode bébé pour suivre le poids des plus petits membres de la famille. Et bien entendu, toujours au au de ce produit qui est voilà, un concentré de technologie, on a derrière l'application HealthMate, je vous en ai parlé des milliards de fois, qui est l'application de la marque Weezings, qui va vous permettre d'avoir un suivi de santé et même un véritable écosystème autour des produits Weezings. Et c'est top du top, facile d'utilisation et surtout très simple à lire. Cette balance est disponible à 149,95€, voilà pour mon numéro 4, maintenant passons au numéro 3. En numéro 3, on va parler d'une tablette Et principalement vraiment du haut de gamme de la tablette Là on va être sur un budget euh, Je pense que c'est plus un cadeau à demander à vous offrir Parce que si vous offrez ça à quelqu'un, il va halluciner Je parle bien entendu de l'iPad Pro 2020 On le voit de plus en plus en réduction On voit de plus en plus d'occasions, en reconditionné, Alors que c'est vraiment une tablette Qui aura une puissance phénoménale dedans Peut-être même trop puissant Mais elle peut vous accompagner comme un ordinateur Si vous achetez le clavier Ou comme une véritable tablette tactile avec le Apple Pencil personnellement avant cette année je ne voyais pas vraiment d'utilité au niveau des iPads et bah, cet iPad Pro je me le suis acheté bah, pour mon travail hein. car je cherchais une tablette complémentaire à mon Mac pour pouvoir l'utiliser parfois en sidecar mais pour pouvoir aussi l'utiliser comme un ordinateur portable lorsque je pars en vacances ou en voyage car même si on n'a pas du macOS dessus cet iPad Pro va vous permettre facilement de faire des montages vidéo, va vous permettre de faire des montages photos et moi je travaille globalement que sur la suite Google ou sur des web apps, du coup je peux vraiment m'en servir sans souci. Cet iPad Pro est disponible en deux formats 11 pouces et 12,9 pouces. En fonction des promos, les prix varient entre 800 et 1000 euros pour le 11 pouces et 900 et 2000 euros pour le 12,9 pouces. C'est un gros investissement, c'est un gros cadeau, mais pour un possesseur Apple, il n'y a pas mieux. Passons maintenant au numéro 2. Au numéro 2, des écouteurs sans fil intra auriculaires et pas n'importe lequel. J'ai décidé de mettre dans ce classement des produits tech haut de gamme à offrir, les Sony WF-1000XM4. Dernier sortie de cette série d'écouteurs bah, qui fait l'unanimité sur les tests internet, c'est vraiment les intra-auriculaires de référence. Ils amènent une sonorité exceptionnellement dynamique, ils amènent une sonorité exceptionnelle, une réduction de bruit active phénoménale, un confort pour des intra-auriculaires sans précédent, une autonomie qu'on trouvera Rarement chez les concurrents, 9 heures en réduction de bruit active et un éventail de fonctionnalités qui va faire de ces écouteurs vraiment les écouteurs à offrir. Disponible à la base à 279,99 euros, ils sont passés au Black Friday vers les 199€. Je suis deck d'avoir loupé cette occasion. J'espère qu'il ben, y aura cette réduction pour Noël parce que c'est un des produits du classement du top que je n'ai pas. Et vraiment, ils me font de l'œil. Passons maintenant à mon numéro 1, tech haut de gamme. À offrir à Noël. Mon numéro 1, ça va être bien entendu une montre connectée, mais pas n'importe quelle montre connectée. Vous savez certainement, c'est la montre connectée que je mets le plus, qui colle le mieux à ma façon de vivre à ma façon de vivre la technologie et ce n'est pas n'importe quel monde connecté c'est un réel bijou de technologie pour moi on est dans les produits tech haut de gamme à offrir et je vous le disais moi dans les produits tech à offrir j'aime que ce soit des produits simples, simples d'utilisation, simple dans l'aspect c'est un produit qui pourra à la fois convenir à quelqu'un comme vous et moi mais aussi à quelqu'un qui est moins fanat de la technologie moi je la bien au poignet de mon père et pourquoi pas au poignet de votre grand père car ce bijou technologie est la montre qui va vous permettre de suivre votre santé facilement et sur la durée. Je parle bien entendu de la Wheezing ScanWatch. C'est le compagnon de santé quotidien idéal pour vous, pour vos proches, car on est sur le monde connecté hybride qui aura du coup l'élégance d'une montre à cadran classique, donc qui ne déroutera pas une personne qui n'a pas forcément l'habitude d'une montre connectée. Au-delà de ça, l'application HealthMate est aussi simple d'utilisation, mais surtout elle vous poussera un accompagnement, des conseils et de la motivation. Le design de la ScanWatch conviendra pratiquement à tout le monde. La qualité est top moi je l'ai depuis sa sortie ça fait plus d'un an et l'écran et la qualité des matériaux est toujours nickel on est vraiment sûr la qualité premium de base disponible à 279 euros 95 pour le petit format et 299 euros 95 pour le grand format on a vu cette année aussi une nouvelle édition la Scanwatch horizon sortir qui là allait encore plus loin dans le design premium on en reparlera certainement sur la chaîne quand je vous proposerai son test mais là c'est rupture rupture rupture de stock je vous le disais en introduction de ce produit c'est pour moi la Montre qui colle le plus avec ma façon de vivre. Car en tant que montre hybride qui va surveiller ma santé, mon nombre de pas, ma santé cardiovasculaire, etc. Elle inclut même un ECG. Et surtout, elle a une autonomie d'une vingtaine de jours. Donc, il n'y a pas de prise de tête à devoir la recharger. C'est vraiment pour moi le cadeau idéal à offrir à Noël. Voilà les amis, mon top 5 des produits tech haut de gamme à offrir à Noël. En attendant, un prochain top pour Noël. On a encore un petit peu le temps, je vais vous en préparer. Je vous souhaite de passer un bon mois de décembre et surtout de vous abonner et à bientôt dans une prochaine vidéo.